Bonjour à toi chers spectateurs, Armageddon Time de James Gray. Si vous suivez cette chaîne, vous vous doutez très certainement que j'attendais beaucoup ce film. Parce que James Gray fait vraiment partie de ces réalisateurs qui m'ont fait aimer le cinéma, mais au-delà de me faire aimer le cinéma, qui m'ont donné envie de l'analyser et de le comprendre. Et c'est un génie. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. James Gray est un génie, un grand cinéaste. Et ce film semblait si particulier dans sa filmographie, par son sujet, par ce qu'il cherche à traiter, par l'affect que ça a quant au réalisateur, aux commandes, enfin, tout ça me donnait extrêmement envie de voir son long métrage. Le résumé pour faire simple, Paul Graff est un jeune garçon qui dans le Queens des années 80, semble mener une vie tranquille et paisible. À la rentrée, il va se rapprocher d'un autre garçon qu'il a déjà connu, Johnny, et de là va naître une amitié représentant à merveille l'anti-amérique des années Reagan. C'est la énième leçon de cinéma d'un grand réalisateur. Armageddon Time est un film qui réussit dans sa plus grande justesse à autant parler à son réalisateur qu'au spectateur. C'est une chose très compliquée lorsqu'on choisit d'adapter sa propre jeunesse, ou en tout cas une de ses propres histoires au cinéma, sans tomber dans le pathos le plus rédhibitoire possible, qui aurait tendance à éjecter le spectateur de la proposition et qui placerait le réalisateur comme étant le seul qui doit se reconnaître finalement dans le portrait qui est décrit à l'écran. James Gray ne va jamais dans cette direction et c'est pour notre plus grand bonheur. Le long métrage qui en découle est une maîtrise totale de style, un exemple de composition Peut-être un film par le moment qui va sembler très anecdotique et qui va peut-être mettre spe quelques spectateurs sur le banc de touche, ce que je comprendrais totalement. Mais l'intimité et la subtilité du geste qu'a James Gray, compilé à une universalité de chaque instant qui va réussir à conquérir chaque spectateur, Rajouter en plus à cela le fait que tout jeune artiste ou artiste en devenir va totalement se retrouver dans le portrait de ce cher Paul qui est d'une justesse absolument rare, je pense qu'on tient l'un des plus beaux morceaux de cinéma de l'année 2022. Un morceau de cinéma qui, moi, m'a totalement enchanté et qui me rappelle une énième fois que James Gray est un génie, que peut-être il n'en a pas pleinement conscience, mais qu'en tout cas, il nous le montre, et c'est le plus important. Lorsque l'on aime un auteur, on a parfois du mal à prendre un certain recul par rapport à son travail, que ce soit simplement parce qu'il parvient à totalement nous toucher, ou plus radicalement parce que l'art parfois nous pousse à admirer quelqu'un sans chercher forcément à avoir une objectivité, parfois nécessaire, mais que l'on souhaite oublier. « James Gray est un auteur que j'aime, que j'admire et qui me passionne. Et son nouveau long-métrage représente tout ce que je chéris chez ce metteur en scène. Soit une maîtrise folle de la dramaturgie, une composition magnifique de ses cadres et de son image, mais surtout cette capacité rare de réussir à nous emporter dans un récit aussi anecdotique que finement composé. » En termes d'écriture, la narration de James Gray, elle est très simple. L'objectif n'est pas de nous raconter une immense histoire qui aurait des envolées dramatiques ou tragiques. C'est simplement de nous raconter l'histoire d'un jeune garçon. Au sein d'une famille qui soit ne veut pas le comprendre, soit cherche à le protéger. Le protéger d'une époque très compliquée. Parce que le film se passe en 1980 et ce qui est très intéressant, c'est ce choix de nous mettre en toile de fond l'élection de Donald Reagan. Alors, ça peut sembler extrêmement anecdotique pour certains. D'ailleurs, j'ai dit Donald Reagan... Petit euh, lapsus révélateur du sous-texte Trumpien qu'a le long métrage, puisque c'est Ronald Reagan. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est un film qui a une envergure politique. Que ce soit donc dans ce fond, dans sa forme, dans ce choix aussi d'amener ce personnage de Paul au sein d'une école où se trouverait potentiellement un certain Donald Trump, puisque son père Fred Trump euh, va gérer une grande partie de celle-ci. Donc à partir de là, James Gray, il veut non seulement nous dresser le portrait d'un jeune garçon au sein d'une famille, ça c'est l'universalité de son récit que je traiterai ensuite, mais également il cherche à placer un contexte fort, parce que le fait d'appeler son long métrage à « Armageddon Time », ça fait tout de suite référence à une phrase qui est évoquée dès le début du métrage, par un certain Ronald Reagan qui évoquait le fait que si on laissait les états unis euh, aller n'importe comment, euh, la génération sous laquelle il présiderait connaîtrait euh, l'Armageddon. L'Armageddon qui est supposé être la fin du monde. Alors euh, voilà, mais c'est intéressant parce que du coup ça donne une puissance, un contexte, une énergie en fait à cette histoire que je trouve particulièrement juste et au-delà de ça, ça amène une certaine puissance dramatique qu On ne veut pas non plus trop voir dans le reste de la narration parce que ça n'est pas l'objectif de James Gray. L'objectif de James Gray, comme je l'évoquais au début, c'est simplement de raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a envie de devenir artiste dans une époque peut-être compliquée. Gray ne veut pas simplement nous parler de lui, évoquer le jeune garçon qu'il a été ou qu'il aurait pu être, et simplement ainsi limiter son œuvre à une simple introspection de sa personne dans un format nostalgique anecdotique pouvant un peu donner la sensation que l'auteur se complairait dans une vision fermée du monde. L'anecdotique côtoie constamment l'universel. Le symbolique ne s'enferme jamais dans une simple démonstration dramatique. Le grandiose tutoie l'intime avec une finesse rare, et c'est dans cela que l'on reconnaît le style du scénariste américain, mais aussi que l'on comprend comment il parvient à donner à ses récits cette justesse si personnelle qui réussit tout de même à toucher le tout un chacun. En termes de mise en scène, je vais vous répéter encore et toujours les mêmes choses que je ne cesse d'évoquer depuis que j'ai commencé à parler de James Gray. James Gray maîtrise totalement sa mise en scène à un point où c'en est renversant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse, mais à un point où c'en est pas frustrant, parce qu'il y a certains réalisateurs où rien ne dépasse et où on a presque la sensation que le film est plat. C'est pas le cas. C'est d'une inventivité, d'une créativité et d'une générosité absolument folle. À chaque instant, ça veut faire en sorte que le spectateur rebondisse par rapport à tout ce qui se passe face à sa caméra. On n'est jamais enfermé dans une conception simple en fait de la narration. On ne se dit jamais « Ah, oh, c'est simplement l'histoire d'un jeune garçon » ou « Oh, c'est simplement l'histoire d'une famille » ou « Oh, c'est simplement l'histoire d'une Amérique ». On se dit que c'est un petit peu tout ça. Parce que l'œil de James Gray est polyvalent. Va se balader à gauche et à droite, va chercher à, à convoquer des modèles, à faire des références, à rappeler qu'il a une immense cinéphilie, mais que sa cinéphilie, il a su la digérer pour se l'approprier. Et faire en sorte que ses récits, qui peuvent par moments rappeler presque un schéma spielbergien dans son envie de vouloir convoquer l'image du père et du fils, eh ben, ça va amener beaucoup plus de choses ça va amener une sensibilité qui lui est propre. Ça va amener ce relationnel un petit peu conflictuel avec ce frangin qui rappelle beaucoup Little Odessa ou certains de ses précédents métrages. Ça va rappeler ce relationnel danse de la famille qui va y avoir dans The Yard. Ça convoque en fait son propre cinéma. j'irai pas jusqu'à dire qu'Armageddon Time est le film synthèse de James Gray parce que je pense qu'il a encore énormément de choses à nous prouver, mais c'est un film qui sonne comme un phare, un repère au sein de sa filmographie pour ceux qui auraient envie de se lancer dans celle-ci aujourd'hui mais aussi pour ceux qui l'ont connu depuis ses débuts et qui, au travers de son métrage, vont totalement se retrouver. James Gray aime que son geste soit cohérent avec ce qu'il nous montre à l'écran, sans jamais trop chercher à être démonstratif dans la composition de son image, ce qui donne lieu ici à un moment de cinéma purement et simplement classique dans sa composition, mais qui ne l'est jamais dans ce que l'on ressent. On ressent énormément de choses face à ce que le cinéaste nous montre. De la pitié, de l'amitié, de l'amour, beaucoup de passion, un peu d'injustice, mais surtout une profonde immersion dans le regard que le cinéaste nous offre sur cette époque. Une époque qui a changé son pays, une époque qui a métamorphosé sa famille et que le cinéaste a voulu rendre aussi nostalgique que très actuel. En termes de casting, celui-ci est parfait. Déjà, Anna Taoué et Jeremy Strong dans le rôle des parents sont exceptionnels. Anthony Hopkins dans le rôle du grand-père est magnifique. Vraiment, il est impérial. Je le trouve sidérant de maîtrise et de justesse. J'aime le fait que James Gray se soit dit « Tiens, et si, pour parler de la grand-mère de Donald Trump, je prenais Jessica Chastain juste pour une scène ?» Ça fonctionne super bien, mais ça me surprend toujours. J'ai envie de saluer aussi la performance de Jamie Webb, qui est vraiment excellent dans le rôle de Johnny. Le jeune acteur emporte tout sur son passage. Et bien évidemment, vous vous en doutez, je retiens le film pour un acteur. Un très jeune acteur qui est donc l'alter ego de James Gray, et qui l'interprète avec une immense justesse. Banks Repetta est juste extraordinaire. Le jeune garçon offre une prestation divine qui l'emporte et domine avec une folie et une simplicité confondante, donnant lieu à un moment de cinéma où il illumine la pellicule. Au bout du compte, Armageddon Time est un des moments de cinéma les plus doux et les plus attachants que j'ai eu l'occasion de voir cette année. C'est un film qui démontre une énième fois, comme je ne cesse de l'évoquer depuis le début de cette vidéo, que James Gray est un immense metteur en scène. Peut-être que par son anecdotisme, le film ne va pas forcément totalement vous séduire, mais je trouve que l'universalité du récit, la puissance de l'écriture qui parvient à convoquer beaucoup de choses, la générosité de la mise en scène qui est à la fois autoréférencée, mais également cinéphile en crevé, ne va faire qu'encore plus vous convaincre. C'est un immense long métrage, donc allez voir Armageddon Time de James Gray, c'est magnifique. A plus.